Bonjour euh, les amis, bonjour à tous, j'accueille le signe du taureau pour les énergies de décembre, voir ce qu'il peut se passer sur ce mois de décembre pour tous les taureaux ascendant l'une ou Vénus en taureau. Vous savez que c'est un tirage général, donc euh, si ça ne vous correspond pas, vous allez euh, avoir euh, votre ascendant et votre lune, ça y est. Alors les taureaux, il y a des rêves d'abondance et le pouvoir de la prière est très important. Offrez cette situation à Dieu. Ah, oh, ben c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure. Euh, ok, ben j'ai perdu mes lunettes. Voilà, ok. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouvert euh, au miracle grâce. à à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Et là, on a des rêves d'abondance. Pendant que vous dormez, mes amis taureaux, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses. Tiens, tiens Et oui, les voilà, des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Voilà, voilà. Donc, très beau message pour vous, mes amis taureaux. Des rêves d'abondance et le pouvoir de la prière, vous serez entendus. Alors, mes amis taureaux, taureau mois de décembre. Taureau mois de décembre. Allez, que les énergies du taureau pour le mois de décembre. <coughs> Alors, on a un coffre, waouh, sur l'hiver. Apparemment, l'hiver va être important pour mes amis taureaux. Ou alors, il y a des récompenses qui vont arriver après un blocage, une période de blocage. Les mois d'hiver, plutôt, je dirais. Hein, mais après, ça peut être aussi, effectivement, j'ai été bloqué dans ma situation. J'ai eu des travers et là, j'ai la récompense. Cadeaux, les cadeaux de Noël, bien évidemment. <rire> Ce sera les cadeaux de Noël, on sera en hiver en plus à Noël. Alors, pour mes amis taureaux, quelles sont les énergies sur vous en ce moment Donc voilà, le manque, mm -hmm. le manque, Ouh, le serpent, les jalousies, et être à l'écoute. Faire attention aux petits... Alors, ça peut être un message détourné, ce que je vois. C'est-à-dire de faire attention à ce que vos manques ne provoquent pas, justement, comme un... des retournements de situation. Si vous vous apitoyez sur ce que vous n'avez pas aujourd'hui, ce qu'il n'y a pas dans votre... Dans vos... Vous n'avez pas de, de relation amoureuse, vous n'êtes pas amoureux, vous, vous sentez seul, euh, vous êtes dans le vide, vous vous posez mille et une questions, les choses ne viennent pas comme vous entendez, ou vous attendez de l'argent. Et là, c'est peut-être un poison pour vous, c'est-à-dire soyez attentif à tout ce qui est poison. Euh, à vos propres jalousies, à dépasser justement vos peurs, euh, les peurs du manque, les peurs d'être abandonné, les peurs, qui, voyez, qui vous mettent dans un état justement où vous envoyez cette énergie et que vous la recevez. Donc c'est pour ça que vous avez des rêves d'abondance, c'est pour ça aussi que vous devez prier pour sortir de là. Alors ça peut ne pas parler à tout le monde si vous avez de l'abondance pour vous mes amis taureaux, hein, surtout que c'est un domaine quand même qui est assez important pour vous. L'argent, l'abondance, la stabilité matérielle. Voilà, on voit les billets. Peut-être il y a des petits euh, blocages ici sur ce mois, euh, des, des problématiques. Ça peut être des crédits, des, des factures qui arrivent et vous êtes dans le manque. Et on vous dit attention à ce que vous allez entendre prochainement à la fin du mois de décembre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous donner une solution. Et voilà, donc pour moi, non, c'est plus l'énergie d'être attentif euh, et de couper les, les énergies négatives autour de vous, c'est-à-dire les parasites, qu'ils soient en vous, vos pensées sont parasitaires, euh, vous ne voyez pas la lumière, vous voyez toujours l'ombre, vous voyez le vide, le manque. Euh, Détachez-vous de vos attentes aussi, parce que plus vous attendez, plus vous donnez une notion, c'est quand que ça arrive, et donc du coup, vous profitez pas de l'instant présent, il faut être dans la reconnaissance, la bienveillance, la gratitude, et euh, voilà, c'est une notion en fait de changer votre état d'esprit, de vous détacher plutôt euh, des, des énergies généralement qui sont toxiques pour vous. Voilà, vos habitudes, euh, vous, êtes, vous avez tendance à être, à, d'avoir un certain comportement qui regarde plutôt le négatif, donc ça, c'est pas bon. Allez, on continue pour mes amis taureaux, on va voir ce qui se passe sur le domaine professionnel. On a encore savoir et connaissance, c'est marrant, ça tombe pile poil le domaine professionnel pour les taureaux. On a une rupture ou euh, le chaos. Et on a le printemps. voyez, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez arrêter quelque chose. Euh... Alors, soit il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ça va vous permettre d'en finir avec une situation chaotique et d'espérer autre chose, un renouveau. Euh... Pour mes amis taureaux, ça peut être aussi un renouveau qui vient suite à une rupture de contrat. Une rupture avec vos connaissances. Mais vous avez une nouvelle énergie derrière. Après le chaos, la, la séparation, le brutal niveau professionnel, je parle, hein, parce qu'on est là, on est dans le professionnel et on a savoir et connaissance, ça va vous permettre de rompre avec un schéma et pour renaître. Renaître de vos cendres ensuite. Donc pourquoi les taureaux fin décembre Oui, on va arriver sur le capricorne, donc je comprends pourquoi. Peut-être le sagittaire, avec vous, c'est compliqué. Et puis finalement, vous allez savoir vous détacher, vous détacher des problématiques. En ce moment, des problématiques de manque, euh, d'être pas bien dans votre peau, d'être toujours en attente. Et vous allez être à l'écoute d'un renouveau professionnel sur le mois de décembre, fin décembre et janvier. Parce qu'on va arriver sur le mois du Capricorne. Taureau et Capricorne, signe de terre, donc ça devrait aller mieux. Ensuite, matériellement. Matériellement, donc les finances. Un homme ou l'harmonie. Ah, progression mmh. Pas mal. Et séparation temporaire. Break. Donc, sur le plan financier, il y a peut-être un jeune homme ici dans votre situation. Quelqu'un de plus jeune. Alors, avec qui euh, il y a quelque chose à faire. Il y a un pas à faire. Il y a peut-être une entreprise à monter avec un homme. Vous êtes un homme jeune, plutôt jeune, dynamique, etc. Vous avez envie de faire un pas, mais ça va vous demander de faire un sacrifice. C'est-à-dire d'arrêter, pour reprendre ensuite. Il y a un break dans vos finances. L'entreprise dans laquelle, par exemple, vous voulez aller, euh, construire une entreprise harmonieuse, ça va vous demander de vous reposer. Ça va vous demander un break temporaire avec votre situation. Pour pouvoir grimper les échelons, des fois, il faut mieux y aller doucement. Euh, il y a peut-être une rupture de contrat qui va vous mettre un petit peu dans un « désert » entre guillemets financier. Pendant un moment, vous allez moins gagner. Euh, vous allez devoir vous séparer euh, d'une euh, situation professionnelle au détriment d'une autre. Vous allez devoir apprendre quelque chose d'autre, par exemple. Ouais. Vous pouvez grimper les échelons en apprenant quelque chose d'autre, parce qu'on a le professionnel aussi qui résonne avec le renouveau. Sentimentalement, mes amis taureaux, qu'est-ce qui se passe Ah, ce que j'entends aussi, ça peut être un, un contrat euh, court durée, un petit, euh, un petit CDD, c'est-à-dire j'entreprends, mais de courte durée, pendant les vacances. Pour les jeunes hommes, par exemple, ceux qui sont, qui ont des études. Alors, les taureaux, votre fils, ouais, peut-être votre fils. Alors, oh, très très bien, ça fait longtemps que je n'avais pas vu l'amour. Donc, premier signe qu'il y a l'amour, la réconciliation sur le plan sentimental avec une ouverture, mes amis taureaux. Et la chance, waouh, bien, pour les taureaux, vous allez vous réconcilier, il va y avoir une harmonie et la naissance, une harmonie, une offre euh, de réconciliation, une offre de, ben, c'est une chance à prendre, hein. c'est à vous de la prendre la chance, c'est à vous de la provoquer aussi. Si vous avez envie de vous, vous réconcilier avec quelqu'un, faites-le. Et si vous avez quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, même si ce n'est pas une réconciliation, c'est un rapprochement vraiment physique entre deux cœurs, il y a vraiment une offre ici qui peut arriver sur ce mois de décembre. C'est bien. Euh, donc, on va faire justement le, le tirage sentimental pour voir s'il y a une autre information. Tour ou ascendant l'une Taureau, ascendant, vénus, vénus aussi, donc sentimentalement les taureaux sur le mois de décembre, alors lâcher prise et rancune, regardez, lâcher prise sur les rancunes, pour ça qu'il y a les réconciliations, retrouvez l'harmonie en vous, retrouvez la paix intérieure, ne lui en voulez pas, ne vous posez pas en tant que victime, Souffler un bon coup et n'osez plus. Par exemple, en vouloir à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Par exemple, il ouais, y a beaucoup de personnes qui se basent sur des relations passées et qui font payer les personnes présentes. Et du coup, ça n'avance pas parce qu'elles se basent sur des relations. Ah bah tiens, avant j'avais ça, donc je pense que l'autre va faire pareil. Alors que toute relation est différente bien évidemment on a des cercles vicieux c'est à dire que tant que vous n'avez pas compris comment vous faire respecter comment mettre des limites à des relations qui justement n'en sont pas euh, ben on attire ça à nous jusqu'à temps qu'on dise stop qu'on dise ah non moi maintenant c'est terminé je ne veux plus de cette situation donc là il y a des rancunes il faut lâcher prise c'est à dire arrêter de vous bouffer arrêter de vous de, ah c'est peut-être ça en fait là, là, ce que j'avais être à l'écoute d'un manque d'un manque en vous par exemple, vous pouvez manquer d'amour parce que vous n'avez pas eu l'amour avant, vous n'avez pas connu et ça vous pourrit la vie en fait, ça vous pourrit et on vous dit détachez-vous de cette, de cette façon de, de penser, d'aimer de, hein, aussi, euh, de trahir peut-être. Je m'adresse plus peut-être à la gente masculine malgré tout, parce que c'est souvent ça. Après, il y a la gente féminine aussi, hein. Je, il n'y a pas de catégorie, mais il y a plus de tendance à se protéger, euh, par exemple, à ne pas dévoiler ses sentiments parce qu'on a peur, parce que, alors qu'on pense tout le contraire. Donc, euh, et là, c'est pareil, ça peut être la colère, libérez-vous de la colère, criez un bon coup euh, après euh, dans votre voiture ou euh, faites quelque chose qui vous défoule, mais n'en voulez pas la personne, parce que ça va vous pourrir la vie, en fait. Allez, c'est Taureau. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre Alors, on a un lien de vie antérieur. On a un lien particulier. Corps physique souffrant, attention. C'est ça qui bloque. On a l'ex-partenaire qui est dans les entourages. Encore. Ah, ben tiens, double réconciliation. Ah non, mais j'ai lu la réconciliation. Ouais. Donc là, mes amis Taureau. Je vois des Vénus en Taureau aussi. Vénus. Des Vénus en Taureau. Peut-être que vous n'êtes pas Taureau, mais vous avez Vénus en Taureau ou. Où... Ou Vous avez du taureau quelque part et j'ai lien en vie antérieure, quelqu'un qui vient dans une vie antérieure qui a fait des vies, euh, donc c'est quelque chose de très très fort, de très perturbant aussi parce que ça vous dé... des fois ça vous dépasse, vous ne savez pas pourquoi vous avez ce lien. Et justement vous pouvez le refouler, euh, ce que vous avez en face de vous c'est quelqu'un qui souffre ou que vous souffrez parce que vous ne voyez pas cette personne, elle doit se réconcilier avec vous apparemment. Vous devez vous réconcilier, vous devez arrêter les rancunes. Donc, ce mois de décembre, il est question de rapprochement amoureux parce que vous devez pardonner la personne qui vous a fait du mal. C'est un lien, à mon avis, très profond. Hein? Un lien avec qui vous avez euh, quelque chose ici. Monsieur revient sur le vent de la scène, et j'ai double opportunité, effectivement, chance de se réconcilier. Donc, voilà, réconciliation avec l'ex. Sinon, vous allez avoir du mal partout, vous allez avoir des... des, des... Euh, par exemple, je n'ai pas des mal de dos, oh, blocage, mal partout, la tête, le ventre, il y a des, quand même des parties qui ressortent des fois, des blocages dans le dos, ça veut dire que vous n'avez pas accepté, euh, vous avez du mal à accepter une relation sexuelle, par exemple, une relation euh, euh, intime, intime sur le plan émotionnel, et euh, c'est ça qui fait euh, que votre corps souffre d'autant plus. Mais en tout, cas, en tout cas, il y a la réconciliation qui arrive. Donc voilà. On va tirer une dernière carte pour voir un message sur vous par rapport au temps. Si vous avez une question, faites pause, posez la question, on va voir le temps. Alors, les taureaux, réponse à leur question au mois de décembre. Ouais, Je pense que tant que vous souffrez... Euh vous somatisez en fait, vous souffrez au niveau sentimental, si vous refoulez une relation, si vous avez du mal à pardonner, si vous allez souffrir encore plus. Et on a le signe du cancer. <rire> c'est marrant. <rire> Donc, on a peut-être des gens qui ont euh, des personnes qui ont euh, Vénus en cancer, euh, qui ont euh, l'énergie du cancer sur eux, mais en même temps, c'est respecter, respecter vos sentiments. 4 semaines ou 4 mois. Donc, votre question, elle risque de se décanter dans 4 semaines, maximum 4 mois. Mais c'est surtout le message qui m'intrigue, c'est respecter vos sentiments. Je pense que c'est respecter. Faites-vous respecter, certes, mais aussi respecter ce que vous ressentez. Si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, Dites-le lui, parce qu'il y a vraiment une notion de, ré de se réconcilier. Demandez pardon. Profondément, si vous le ressentez, vous pouvez faire des blocages inconsciemment, parce que votre corps, il, il va sentir que vous luttez, et euh, il va vous faire comprendre sous différentes formes, différentes souffrances et douleurs, qu'il voilà, y a quelque chose qui bloque avec votre lien euh, amoureux. Très joli message aussi. Allez, je vous fais de gros bisous. Passez un bon mois de décembre, ça fait plaisir. Des <rire> tirages comme ça. Je vous fais de gros, gros bisous. Bye, bye.